Alors je m'appelle Romain Sentièche, j'ai 21 ans et je travaille comme constructeur d'appareils industriels. Et Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je fais dans le métier. Dans ce métier, je fais différents types de soudage en utilisant différents procédés, ainsi que du pliage, du perçage et du découpage de matières en tout genre. Concernant l'école, nous apprenons à créer des plans de connaissances techniques. Nous parlons aussi de technique des matériaux, et de fabrication des machines. Et nous avons la culture générale pour ce qui est de la Suisse. Si j'ai choisi Vigier pour faire mon apprentissage, c'est surtout parce que j'ai une, lib une liberté de travail, que ce soit à l'atelier ou sur le chantier, et ça me permet de faire énormément de choses, de travailler librement et en créant de moi-même des choses. Euh, pour venir travailler dans ce métier, il faut être quand même un minimum efficace en mathématiques, être intéressé par la fabrication de plans techniques, et pour venir travailler à l'usine Vigier, il faut avoir une petite, quand même une bonne résistance physique, une résistance au stress, aimer travailler avec des gens, et surtout ne pas être trop dérangé par le travail manuel. En venant travailler chez Vigier, c'est vraiment se permettre de pouvoir expérimenter plein de choses, et surtout pouvoir travailler avec une très bonne équipe, euh, qui est vraiment efficace pour euh, l'aide de l'apprenti et qui n'empêchera pas justement l'apprenti d'avancer. Euh, voilà ce qui conclut la vidéo de présentation du métier. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à poser ta, ta candidature.